Bonjour à tous, euh, donc je vois que pour le moment on est 12 personnes, euh, on va attendre encore un petit, euh, un petit temps pour que, pour que tout le monde arrive. Bonjour Alexandre, <rire> bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors euh, effectivement, donc, euh, pendant, pendant, ce, euh, pendant cette session, vous aurez l'occasion de, de nous poser des, euh, des questions, euh, euh, donc soit directement dans le chat ou soit dans la partie questions. Donc soit on y répondra directement ou alors euh, on y répondra à la fin, puisqu'on se garde à peu près dix euh, minutes pour... Euh, pour, pour, voilà, pour, pour pouvoir répondre à, à toutes vos questions. Bonjour. Alors, on va juste attendre que notre consultant Anine puisse connecter sa caméra. Alors les allées du direct. Hein. <rire> euh, bonjour. Alors donc euh, comme, euh, comme le, le disait euh, nos, nos messages de, de communication aujourd'hui nous allons parler de, donc, de talent euh, et, euh, et donc de, de son activité à l'international euh, puisqu'aujourd'hui euh, talent. Euh, voilà, ah. Ramin. Bonjour. Bon ben super. Donc on va pouvoir euh, on va pouvoir commencer. Euh, donc comme je le disais aujourd'hui le, le, le sujet de cette session Whatyatalan est de vous permettre de, de découvrir nos, nos différentes activités, nos différentes expertises via nos consultants et euh, et, et donc aujourd'hui, nous allons parler de banque d'investissement pardon. et euh, grâce à Amine. Amine, je te laisse te présenter. Bon, bah, je vais me présenter. Bonjour, je m'appelle Amine Ramdani. Euh, tout d'abord, désolé pour le retard, hein, les petits aléas. On avait bien testé ça avant, mais euh, bon, voilà, le live, c'est toujours différent. Euh, donc, euh, je suis consultant euh, chez Talent et je travaille pour BNP Paribas euh, à Londres actuellement. Super. Donc moi, euh, je suis Delphine Damery, euh, je travaille donc chez Talent UK euh, et j'interviens sur la partie recrutement et sur la partie sales. Euh, donc aujourd'hui, euh, nous allons euh, parler donc justement de, de banque d'investissement euh, et, euh, et, euh, et donc justement, euh, le, le, le but est, euh, est aussi de vous faire découvrir des métiers et notamment bah, le, le métier Damine qui est euh, travaille en tant que front office support oui. chez BNP voilà. pardon vas-y <rire> je te front laisse analyste la voilà excuse-moi euh, donc juste un instant et voilà donc euh, on va pouvoir commencer euh, euh, cet échange euh, donc je vais vous partager mon écran euh, et donc encore une fois, euh, désolé pour les petits, euh, les petits retards. Donc, euh, est-ce que tout le monde voit mon écran Amine, je te, laisse, je te laisse me répondre. <rire> yes, c'est parfait. Super. Donc, on va pouvoir commencer. Euh, donc, Zoom, sur, euh, zoom métier aujourd'hui sur le métier de front office euh, application support. Euh, donc, avant, dans un premier temps, je vais vous faire un overview sur euh, le groupe euh, Talent, euh, puisque je pense que vous devez connaître euh, Talent euh, en France avec nos 11 implantations. Et, euh, mais nous sommes également présents à l'international. Euh, donc, je vais parler de l'international, puis après faire un petit zoom sur, sur euh, Talent UK. Alors, donc Talent, c'est euh, plus de 3700 euh, consultants, avec une euh, progression euh, régulière des effectifs et du chiffre d'affaires. Notre focus sera sur le digital et la transformation digitale des entreprises et euh, des institutions financières. Euh, nous, chaque agence euh, se, aura à peu près le même modèle et nous avons décidé de diviser nos expertises euh, donc en cinq parties avec la partie conseil, le management consulting, qui va aborder euh, tous les sujets euh, d'expertise métier. Donc, par exemple, avec euh, des experts de la banque ou de l'énergie, euh, qui, euh, qui, euh, ils vont traiter, euh, qui vont traiter euh, des, su des sujets sensibles comme euh, l'anti-money laundering, euh, travailler sur des target operating model, euh, euh, l'implémentation euh, d'une norme dans la banque. Euh, par la suite, ce sera l'opération, euh, tout ce qui est project management, qui va prendre le relais euh, du management consulting euh, via euh, des chefs de projet, euh, des product owners, euh, ou encore des business analysts. Euh, quant à la partie solution, euh, ça va vraiment traiter la partie intégration, que ce soit de RP euh, ou, de, ou de software. Donc, euh, nous avons, pour donner quelques chiffres, euh, 450 euh, consultants qui, qui travaillent sur l'implémentation de, euh, de RP euh, type SAP ou 150 euh, qui vont travailler sur le cloud, euh, en tout cas, euh, sur, par exemple, les business suite. Euh, mais nous, avons, nous, nous organisons aussi, euh, enfin, on traitera aussi des sujets de centres de services, euh, donc, euh, que ce soit de data ou de cloud. L'Innovation voilà. euh, Lab, euh, c'est une partie qui, est, euh, qui nous importe beaucoup chez Talent, euh, puisque les sujets d'innovation euh, sont euh, des sujets sur lesquels on investit énormément, euh, que ce soit euh, l'IA, euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, euh, les chatbots, la blockchain, euh, et, euh, et, et d'autres sujets euh, sur lesquels nous allons après derrière développer des offres comme par exemple actuellement nous avons une offre euh, qui euh, s'appelle Smart Automation et qui va justement traiter des sujets RPA, IA VR euh, et, euh, et toutes les solutions euh, robotisées euh, qui, euh, qui vont être implémentées euh, chez, chez les clients. Et euh, pour terminer euh, nous avons une plateforme de nearshore qui est basée en Tunisie euh, qui comprend 450 euh, consultants. Et donc, ça, ce sera plus pour traiter euh, euh, des projets à, à dimension industrielle. Alors, talent international dans sa globalité, euh, comme vous pouvez le voir toutes les, au niveau des implémentations, euh, donc, euh, euh, nous, nous sommes présents au Canada, aux États-Unis, euh, mais euh, également euh, sur d'autres places financières, euh, comme la Suisse, le Luxembourg, euh, nous sommes présents à Hong Kong, euh, Singapour. Euh, et, euh, et également en Australie. Euh, il faut savoir que la partie UK euh, est, euh, est finalement le siège de talent international, euh, et vous pouvez y retrouver notamment bah, des clients avec lesquels nous avons un partenariat assez fort, type euh, BNP Paribas, RBS, Barclays ou Santander, euh, et, euh, et certains de nos clients, vous les retrouverez aussi ailleurs, bah, notamment voilà, par exemple avec BNP euh, à New York. Euh, donc, maintenant, on va faire un petit focus sur euh, Talent UK. Euh, donc, Talent UK, euh, c'est euh, 382 consultants. Euh, et, euh, et donc, vous pouvez, vous pouvez voir une petite répartition, justement, bah, euh, hommes, femmes. Voilà, je vous ai mis quelques chiffres euh, euh, avec euh, euh, voilà, autant voilà, de, de consultants euh, confirmés euh, euh, et des consultants bon, on, on reste une boîte quand même assez dynamique et jeune. Euh, et notamment euh, euh, quand nous intégrons des, cons, des consultants chez nous, euh, nous essayons de, euh, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, Donc, d'où le week euh, où euh, quand on recrute des personnes, on va essayer d'établir un plan de carrière euh, et, et de voir sur du long terme, euh, notamment euh, avec un, un plan qui va être euh, décidé, mais qui va évoluer effectivement avec le temps, puisque nous avons un line management euh, qui, euh, qui reste quand même assez proche des équipes, euh, les équipes recrutement également, euh, et puis pour, pour justement euh, faire en sorte que ce plan se concrétise, euh, on va faire en sorte de euh, former nos collaborateurs, donc soit via la plateforme Udemy, Udemy pardon, euh, qui, euh, qui va nous servir justement à, euh, qui, en fait, qui sera à disposition de tous nos consultants avec un full access, euh, et, euh, et vous pouvez vous former sur euh, vraiment ce qui vous intéresse, hein, ce, sur l'agilité, sur un certain langage de développement. Là, vous êtes complètement autonome. Puis, euh à la demande, nous faisons euh, des, également des formations certifiantes euh, type euh, tout ou d'autres euh, formations. Euh, we socialize, euh, donc quand la conjoncture le permet, euh, nous essayons, nous, on organise des meet-up, euh, euh, des drinks, euh, des compagnies parties. Enfin, on essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait vraiment un lien entre les employés une appartenance, euh, pour ne pas que voilà, euh, euh, vous vous sentiez trop seul si jamais euh, euh, on... Voilà, euh, euh, quand vous êtes en mission client, voilà, vous, y a vraiment, voilà, on essaie vraiment de créer une communauté euh, talent euh, dans chaque agence. Et euh, WeMove, donc on incite énormément à, euh, à la mobilité internationale. Donc, si jamais, par exemple, vous intégrez nos équipes UK, euh, dans tous les cas, vous, venant de France, euh, nous nous chargeons de toute la partie visa et légale, euh, mais pour la suite, si jamais, euh, mettons, admettons… Euh, vous souhaitez euh, partir pour des raisons personnelles euh, au Canada, en Australie ou, ou à New York, euh, si effectivement les projets le permettent, euh, nous, nous, organisons, nous, nous organisons et nous prenons en charge euh, effectivement toute la partie euh, légale, déplacement, visa, euh, et on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible sans stress. Euh, ce qui fait que euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ce, ce, ce côté euh, « week care euh, » est euh, remercié par, par nos collaborateurs, Puisque cela fait euh, voilà, quelques années que nous sommes Best Place to Work, encore une fois cette année, on est également Europe Base Place to Work. Euh, et récemment, on a eu une jolie surprise avec Glassdoor, où euh, notre, euh, notre PDG fait partie euh, euh, du top 10 des, du choix des employés euh, donc sur Glassdoor. Euh, voilà, donc euh, Amine, je te laisse prendre le relais. Yes, parfait. Um, hop, c'est reparti. Uh, ok, donc uh, je vais peut-être... Si tu peux passer juste au slide suivant. Ouais. Um, donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu uh, le rôle de support analyst, front office support analyst. Uh, et je vais commencer tout d'abord avec mon background. Um, donc uh, je suis uh, diplômé uh, d'Epitech, uh, promo 2014. Uh, suite à ma graduation, uh, j'ai décidé d'apprendre beaucoup plus sur la partie fonctionnel et moins technique, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément développé pendant mon master à Epitech. Euh, donc j'ai dit, pourquoi pas la finance avec euh, Talent qui me proposait d'intégrer une des nombreuses missions euh, sur Paris euh, sans euh, knowledge euh, prérequis. Donc j'ai appris, euh, comme on le dit, sur le tas. Euh, lors de ma première mission à la Société Générale en tant que Functional Support Analyst euh, où euh, j'étais en charge des applications de pricing. Euh, juste pour revenir, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat ou euh, l'onglet questions pour, euh, pour pouvoir les poser. Euh, donc voilà, cette première mission m'a permis d'apprendre euh, les bases de euh, la finance de marché. Euh, où, au jour le jour, j'ai été challengé sur euh, monter en compétences et en apprendre beaucoup plus sur ce côté fonctionnel que je n'avais pas. Euh, donc, un an après avoir rejoint Talent euh, en 2016, je deviens team leader euh, à Société Générale où je suis en charge de mes collaborateurs Talent euh, au sein des différentes équipes euh, applications euh, à l'AIG. Donc pendant ces deux années passées euh, au support à Paris, euh, j'ai pu monter en compétence sur ma partie fonctionnelle et aussi développer certains euh, côtés personnels, euh, certains personal development pardon, en me certifiant sur ITIL euh, e et euh, Prince2 pour le project management. Euh, après ces deux années, j'ai décidé de chercher de nouveaux challenges et à l'étranger cette fois-ci et euh, c'est à ce moment-là que me propose de euh, m'a proposé de euh, partir euh, à soit Londres, soit euh, New York. Euh, donc j'ai choisi Londres et pourquoi euh, Tout simplement parce que c'était beaucoup plus simple de faire des allers-retours entre Londres et Paris et pouvoir entrer euh, plus facilement voir mes amis et ma famille que New York. Donc euh, voilà, le choix a été rapidement fait et en 2017, euh, je déménage à Londres pour intégrer euh, un poste qui a l'air euh, similaire mais qui est totalement différent. Euh, je suis le titre est FO support Analyst euh, chez BNP Paribas, mais cette fois-ci, hein, je fais du, euh, je suis sur les commodities, donc toutes les matières premières euh, en tant que support fonctionnel et technique. Donc euh, le côté fonctionnel, je retrouve ce que j'avais appris à Paris, mais euh, c'est de nouveaux produits euh, et de nouveaux marchés. Donc, euh, je dois repartir à zéro. Euh, et c'est là où, voilà, pareil, euh, même chose. Euh, je suis challengé tous les jours par les traders pour pouvoir euh, justement répondre à tous leurs besoins. Et côté technique, euh, nouveauté, c'est que cette fois-ci, on euh, gère toute euh, l'infrastructure notre, dans notre équipe. Donc, que ce soit les serveurs, les batchs, euh, le développement du monitoring, euh, le déploiement de tous les services, tout est géré par notre équipe. Et euh, bah, j'ai retrouvé un petit peu ce côté euh, technique que j'avais laissé après la fin de mes études pour euh, bah, pour pouvoir le développer un peu plus dans, mon, dans le cadre professionnel. Donc, euh, un an après euh, avoir intégré euh, Talent UK, je deviens à nouveau un euh, team leader. Ici, où je suis en charge des euh, consultants talent euh, côté support à la BNP, par, à BNP Paribas. Pardon. Euh, OK, uh, next. Um, donc, pour faire un overview uh, sur uh, les métiers côté front office, non pas seulement front office, mais investment bank, uh, je vais passer sur les différents rôles pour vous présenter et vous donner une idée à quoi ça correspond et quel est notre rôle au jour-le-jour le jour avec les différentes équipes de la banque. Donc, euh, euh, dans la plupart des banques d'investissement, vous allez avoir le front office euh, qui comprend les euh, traders et les sales qui font face au marché, face aux clients et qui vont interagir avec eux pour traiter euh, sur le marché. Euh, ensuite, une fois que ces traitements sont faits, euh, le middle office se charge de, du life cycle des trades et euh, du booking euh, et euh, tout ce qui peut être euh, lié à ces trades-là pour faire en sorte qu'ils sont bien euh, implémentés ou insérés euh, dans les systèmes de la banque. Et ensuite, le back-office se charge de tout ce qui va être confirmation des trades, euh, invoicing euh, et paiement. Donc, les équipes support sont en lien avec euh, ces trois, euh, trois groupes et on doit euh, pouvoir les supporter euh, quels que soient le, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc, Au jour le jour, actuellement, euh, j'ai plus, euh, beaucoup plus d'interactions avec les traders. Nous, on est d'ailleurs euh, assis à côté d'eux euh, en salle de marché parce que c'est beaucoup plus simple pour, pour pouvoir communiquer dans le cadre de, de problèmes et d'incidents. Euh, mais on se charge aussi des requests de, du middle office et du bac. Euh, donc voilà, c'est ce qui est vraiment bien euh, côté support, c'est qu'on a euh, accès en fait et qu'on interagit avec euh, toute la chaîne euh, lors du euh, lors du traitement euh, dans la banque euh, et là je vais passer sur un typical day euh, donc vous expliquer à quoi peut correspondre un jour typique même si c'est pas vraiment le cas parce que chaque jour est différent chaque jour on a de nouveaux challenges de nouveaux problèmes euh, Généralement, lorsqu'on rencontre un problème, on était de le corriger pour justement pas le retrouver les jours suivants, et c'est ce qui fait le, euh, le côté attractif de ce métier, c'est que hein, tous les jours on se on est confronté à de nouveaux nouvelles problématiques. Donc euh, le matin en arrivant, euh, on arrive généralement en même temps que les traders euh, juste avant l'open pour être sûr que toute la plateforme est fonctionnelle, que lorsque euh, ils vont commencer à traiter, euh, ils vont pouvoir le faire sereinement, sans problème, que leur, euh, toutes les applications euh, sont fonctionnelles, qu'on n'a pas de soucis de ce côté-là et qu'il n'y a pas eu d'imprévu durant la nuit euh, sur le côté technique. Donc ça, ça prend une bonne partie de notre matinée et euh, tout au long bah, de ces checks euh, du matin, morning check comme on les appelle, on fait face à des requests du, du middle office, du back office ou d'autres applications euh, qui sont liées à notre, euh, notre système. Euh, donc ça euh, nous prend la, une bonne partie de la matinée et généralement l'après-midi, c'est à ce moment-là qu'on peut se concentrer sur euh, le côté projet euh, ça dépend des équipes support, mais euh, la plupart des équipes vont pouvoir euh, implémenter et améliorer leur monitoring. Euh, vont pouvoir, euh... Euh, désolé. Euh, donc euh, vont pouvoir euh, travailler sur les différents projets euh, parce que même si on est en charge de la production, on a des projets euh, annexes pour améliorer euh, des systèmes de la banque et du coup c'est ce qu'on fait euh, tout au long de la journée, mais plus spécialement euh, pendant l'après-midi. Donc euh, juste avant la fin de journée, on a plusieurs euh, deadlines, le close. À ce moment-là, on doit faire en sorte que tout euh, a été euh, processé correctement dans nos systèmes, nos applications, euh, que, euh, on n'a pas de trade missing, que le P&L est correct, euh, pas de problème au niveau du risque. Euh, donc, même si c'est n'est euh, pas vraiment des euh, métiers qui euh, nous concernent, on est quand même euh, euh, sollicité à ces sujets-là pour pouvoir résoudre euh, les différents problèmes. Euh, et ensuite, bah, juste avant de partir, euh, avant de quitter le bureau, euh, une dernière tâche, c'est de faire en sorte que nous n'avons pas de euh, problème sur la plateforme, que tous les batchs euh, qui vont tourner pendant la nuit se sont lancés correctement euh, et que justement, euh, vu que euh, nous n'avons pas de FTS dans notre équipe actuellement, on a plus un on-call, euh, c'est euh, quelque chose de très important. Pour revenir sur le FTS, euh, c'est de um, Follow the Sun. Donc, la plupart des banques d'investissement ont plusieurs équipes sur différentes euh, places. Donc, que ce soit Hong Kong, Singapour, euh, en Europe, à Paris ou Londres. Et ensuite, euh, aux États-Unis et au Canada. Euh, on peut retrouver les mêmes équipes à différentes places, justement, pour faire ce Follow the Sun. Pour faire le support dans chaque euh, continent. Euh, mais dans notre équipe actuelle, on a ce qu'on appelle le on-call. Donc, euh, on peut être appelé overnight. Euh, et c'est justement pourquoi c'est très important de pouvoir euh, clôturer la journée sans souci. Sinon, euh, on peut recevoir des appels à 2-3 heures du matin pour corriger des euh, problèmes euh, avant que le trading arrive le lendemain matin. Alors... Euh, pardon, excuse-moi. Euh, non, non, c'est bon. Parfait. Merci Amine euh, pour, euh, pour ces explications. Euh, bah, du coup, maintenant, c'est à votre tour. Euh, si jamais euh, vous avez des questions, euh, je vous en prie, euh, allez-y. Je ne sais pas s'il euh, euh, y en a un ou deux qui se sont lancés euh, pour, un, pour en savoir plus, euh, notamment voilà, sur la banque d'investissement, sur le, le, le métier d'Amine ou alors sur Tai'anke et et notre... Euh, euh, fonctionnement que ce soit euh, euh, des recrutements en permanent enfin en CDI euh, au UK euh, ou euh, pour, pour, euh, pour des stages ah, ah. est-ce qu'on a une petite question je vais euh, rebasculer sur le, euh, question sur de le type. Chat. Euh, et un contrat de combien de temps votre votre mission actuelle est un contrat de combien de temps ah c'est un CDI euh... <rire> Généralement, on n'a pas de contrat à durée limitée, donc euh, indéterminé. Euh, et bah, ça fait actuellement. Un, quatre ans. Quatre ans que je suis euh, au support commodities à la BNP. Donc euh, mes collègues euh, sont là depuis un peu plus longtemps. Euh, 6 et huit ans, je crois. Donc 100%. voilà, c'est vraiment pas limité du tout. Euh, c'est ce qui est vraiment attractif sur ce poste-là, c'est que. Les, euh, les tâches et les problèmes qu'on rencontre euh, tous les jours sont différents. Euh, et c'est ce qui fait de l'attractivité. Euh, ok, Noé. « Avec les traders, il y a besoin d'avoir des connaissances plus théoriques sur les banques d'investissement ?» Non, pas du tout. Euh, pour répondre à la question de Noé, euh, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Euh, quand je suis arrivé à la BNP sur les commodities, je ne savais rien du tout euh, là-dessus. Et j'étais assis à côté du euh, trader Gold. Euh, et bah, c'est euh, au fur et à mesure qu'on apprend euh, sur les, les produits, sur comment fonctionne le marché, euh, comment il traite. Euh, donc, euh, et c'est ce qui est assez, assez euh, bien sur ce poste-là, c'est que le trading euh, investit euh, son temps pour nous... Euh, euh, formés euh, parce qu'ils savent justement que euh, euh, plus on en sait sur le métier, mieux on peut répondre à leurs besoins. Alors, juste avant, j'ai une question de, de Guillaume euh, qui a posé euh, la, la question en bon élève dans la partie question euh, qui te demande euh, où tu as effectué ton, ton stage en école d'ingénieur. D'accord, fou. Euh, mes stages en école, j'en ai eu trois. Euh, et les trois sont sur différents topics. Mm -hmm. euh, le premier stage en fin de première année, je l'ai fait en Australie. Je l'ai fait six mois à Melbourne, c'était plus un stage euh, linguistique. Le deuxième, en fin de troisième année, c'était un stage en tant qu'administrateur système et réseau à Paris. Et euh, mon dernier stage en cinquième année, c'était un stage en tant que BI euh, Consultant, euh, Business Intelligence. Euh, donc ça n'a rien à voir avec la finance, euh, à chaque fois c'était quelque chose de différent. Et euh, bah, en arrivant en fin de cinquième année, euh, j'étais là, euh, ok, pourquoi pas la finance euh, Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc euh, je vais aller tenter ma chance et voir euh, qu'est-ce que ça peut donner. Alors après nous avons Thibaut euh, qui, qui, euh, qui demande s'il si, euh, y a effectivement des, des missions qui sont un petit peu, euh, un petit peu plus courtes. Euh, dans ton métier, je pense que ce n'est pas forcément le cas parce que c'est quand même assez, assez lourd, mais je te, je te laisse... Ça dépend parler. de mission ouais. courte. Euh, en général, euh, le temps de monter en compétence sur, ce, sur le poste, six mois. Juste le fait d'apprendre euh, comment ça fonctionne, pouvoir justement être autonome, en général, ça prend six mois déjà. Donc... Euh, ça peut être une mission courte, euh, un an et demi, je dirais. Mmh. Un an et demi avant de pouvoir euh, passer sur un autre poste. Donc, euh, c'est à ce moment-là, bah, par exemple, quand j'ai fait ma mission à Société Générale, euh, au bout de un an et demi, euh, j'ai commencé à réfléchir à euh, est-ce que je voulais évoluer sur un poste de business analyst sur Paris ou euh, continuer sur un autre, euh, un autre desk euh, à l'étranger. Ok, alors prochaine question euh, cool. Alors, on te demande donc Alexandre qui te demande si, euh, si tu as souvent des on-call pendant la nuit. C oui, que, euh, souvent, souvent, souvent. Quand j'ai commencé, j'en avais euh, bah, en fait, est, on est on-call euh, une semaine par mois, vu qu'on est quatre dans notre équipe. Et quand j'ai commencé il y a quatre ans, c'était euh, ouais, euh, disons que j'en avais sur l'année, ouais, j'ai dû être appelé euh, six fois. Bon, ça reste raisonnable. Bah, en fait, c'est euh, de... un, un ou deux calls pardon, par, euh, pendant ma semaine. Euh, mais là, depuis deux ans, un, deux ans, un an, deux ans, euh, je reçois un call tous les, tous les quatre mois, tous les trois à quatre mois. Donc, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, abordable. Voilà. Ouais, c'est un petit peu, un peu, plus, un peu plus un peu mieux. Alors nous, maintenant, nous avons Noé euh, qui te demande si la formation util, euh, e c'était dans le cadre de ta montée en compétence en interne chez Talent ou alors c'était de ton initiative? Euh, non, non, c'était une compétence interne euh, à talent. Okay. Interne. Euh, donc ah, oui. euh, la plupart, bah, justement, pour pouvoir bien comprendre le poste de support, oui. on, on effectue ces euh, formations utiles. E et euh, l'année où je l'ai passé, je crois que c'était ma première année à talent. Euh, Bah Je l'ai fait en même temps que euh, entre 5 et 10 consultants talent euh, qui étaient à l'ASG aussi. Et donc pendant deux jours, on se retrouve dans les locaux de talent avec un formateur externe et qui nous, euh, qui nous aide en fait, il nous explique utile. Euh, et au bout de, de ces deux jours, on, on passe la, la certification. D'accord. Euh, du coup, nous avons Anas qui souhaiterait savoir, pour, selon toi, pour passer du domaine technique à un domaine fonctionnel, qu'est-ce qu'il faut, qu -ce qu faut voilà. euh, Je dirais de la curiosité, tout simplement. Euh, C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à passer sur le côté fonctionnel euh, parce que j'ai fait un background technique. Euh, j'étais juste curieux de savoir comment la finance fonctionnait et, euh, et après bah, monter en compétences et j'ai appris sur le tas euh, pour en apprendre davantage euh, mais à part ça j'avais pas de prêt euh... je sais pas si j'ai totalement répondu à anas oh. Bon, je pense qu'après, c'est effectivement, comme, enfin, comme tu disais, c'est plus la curiosité, le fait de t'intéresser, euh, de passer de la technique au fonctionnel. Finalement, euh, pour sortir de la technique, il faut pouvoir euh, voilà, discuter un peu plus avec ses managers, déjà en faire part euh, de cette volonté, euh, se former, Mais notamment, euh, comme je disais, pour, pour se fermer en interne chez Talent, on a une plateforme qui s'appelle Udemy. Euh, donc, euh, il peut y avoir des cours de gestion de projet. Donc, c'est justement pour ce genre de choses, si c'est votre plan, euh, en tout cas, chez Talent, on vous accompagne dans votre développement, mais en contrepartie, il faut que vous soyez euh, euh, à l'initiative du moins de, de, de, de cette volonté de changement. Donc, à partir du moment où, où, où vous le faites, euh, on vous suit. Quoi. Enfin, on, en fait, on, on, le, le, le principe, ce n'est pas forcément de vous forcer à faire des formations euh, qui ne vous servira pas ou, ou juste pour faire joli. Le, le but, c'est que ça vous serve aussi, et que ce, dans un plan particulier, Là, par exemple, dans ton cadre, Amine, c'était dans le cadre de ta mission, mais c'était aussi, c'est quelque chose qui t'a accordé en plus. Et, euh, mais comme parallèlement, si tu l'avais demandé pour un autre projet, on, on l'aurait fait aussi, pas forcément euh, que dans ce cas de, de projet pour l'ASG. Juste pour donner un exemple, j'ai un de mes consultants actuellement qui euh, voulait en apprendre davantage sur le Fixed Income. Et euh, bah, ce qu'on a fait tout d'abord, c'est qu'on a utilisé la plateforme Udemy pour euh, revoir les bases, euh, pour qu'ils revoient les bases plutôt, euh, qu'ils en apprennent davantage. Et une fois que c'est fait, euh, passer euh, les certifications et euh, non, il y avait une euh, pardon, une euh, une formation et ensuite la certification. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions dans le, la partie questions, euh, mmh. euh, notamment, euh, qu'est-ce que… Non, non, en fait, non, non je crois que c'est bon, en fait. Euh... Ah, il y a d'autres questions qui arrivent. Guillaume euh, Non Ah, non. Ok. Euh... Oh non, ok très bien, merci Anas. <rire> ah, euh, mais voilà, mais du coup… Euh... Oui, alors euh, donc oui, oui, effectivement, euh, on, on recrute sur nos différentes euh, localisations. Euh, donc euh, pour répondre à Aurore qui, qui demande effectivement si euh, Talent UK euh, recrute des, des, des Français, des, des, des francophones ou euh, des Français ou, ou peu importe les nationalités, hein, euh, Si on recrute des étrangers pour les UK, oui, c'est le cas. Ou on est une française qui réside en France, oui, c'est le cas aussi. Euh, donc voilà, on va vraiment partir des compétences. Donc si, si on peut, effectivement, on, on, on fera en sorte de, de, de vous recruter dans de bonnes conditions et, et, et comme je le disais tout à l'heure. On, on prend en charge, effectivement, toute la partie visa et, euh, et, euh, et légale et pour, pour faire en sorte que votre arrivée soit, se fasse le déménagement. Euh, paisiblement. Et le déménagement, ouais, ah oui. Pour le que ce soit plus simple. <rire> ça, effectivement, c'est pratique. Euh, et donc, euh, effectivement, Aurore, euh, bah, je t'invite à m'envoyer un, euh, un petit email euh, pour que, prendre contact dire, directement avec nous. Mais là, je ne sais pas si vous voyez sur le dernier slide. Euh, que ce soit mon collègue Romain ou moi-même, si jamais euh, vous souhaitez postuler que ce soit pour des stages ou pour euh, des recrutements euh, en PERM ou enfin, en CDI, euh, n'hésitez pas à nous contacter directement, euh, c'est aussi pour ça que je l'ai mis. Et d'ailleurs, je vais remettre euh, mon email. Comme ça, au moins, vous pourrez euh, faire un, un petit copier-coller euh, des familles. <rire> euh, et, euh, euh, et voilà. Par contre, si je n'écris pas mon nom de famille, euh, comme il faut ça risque d'être compliqué <rire> et voilà petite faute de frappe euh, sinon pour l'évolution des salaires effectivement euh, bah, euh, comme Thibault le demandait. Excuse-moi, j'avais vu ta question, mais j'allais rebondir dessus. Euh... Euh, bah pour répondre à la question de Thibault concernant les perspectives d'évolution, ça va dépendre vraiment du consultant. Euh, pour lui donner une idée, euh, quand j'ai fini ma mission à la Société Générale à Paris, euh, la plupart des consultants talent euh, passaient sur une mission de business analyst. Il euh, y en a un qui est passé euh, assistant trader euh, et d'autres qui sont passés sur du euh, technique et développement, des postes de plutôt dev. Donc, ça ouvre vraiment les portes à pas mal de, de postes, mais ça dépend énormément en fonction du, du consultant et de, de, de ce qu'il a envie de faire plus tard. Mmh. Euh, concernant les... Euh, combien de temps passe-t-on au moins de junior à senior, euh, je pense que quand j'ai fait mon move euh, à Londres, j'étais senior au bout de un an et demi. Un an et demi, je pense. Un an et demi, deux ans. Euh, alors, pour et les le stages, salaire, pardon, vas-y. Vas-y, le, le salaire. Le salaire, bah, euh, il augmente. Euh, j'ai envie de dire, euh, on a des euh, pay raises euh, tous les ans. Euh, plus euh, bonus euh, chaque année. Puis voilà, puis c'est vrai qu'effectivement, euh, si, euh, si vous êtes très, euh, comment dire, moteur dans, dans, dans, dans la manière de communiquer ou si euh, euh, voilà, vous souhaitez vous impliquer, ça, c'est aussi d'autres choses qui, qui vont également inciter à ce que euh, la progression et qui, voilà, en tout cas, nous essayer de... Essayer de, de euh, de vous faire évoluer le plus rapidement possible, c'est l'implication jouera énormément euh, euh, à ce niveau-là. Euh, alors, je crois qu'il y a une autre question. Quelles sont vos écoles cibles pour les grandes écoles d'ingénieurs euh, Les écoles cibles, euh, pff, je, on n'en a pas forcément euh, en tête, hein euh, euh, je ne pourrais pas dire, parce que généralement, c'est à peu près comme, comme tout le monde, hein. euh, mais, mais ce qui va vraiment se démarquer au-delà des écoles cibles, ça sera euh, l'entretien que ça jouera, et ce sera votre motivation. Euh, et, et ce que vous avez effectivement pu faire en, en, pendant vos stages, euh, votre capacité à, à pouvoir vous expliquer, vous exprimer clairement sur euh, votre, euh, votre, projet de, enfin, votre projet de carrière, votre plan de carrière, euh, pour qu'on puisse justement après derrière bien vous accompagner. Mais effectivement, en tous les cas, au niveau des écoles, on, on, on va quand même privilégier les écoles d'ingénieurs ou les écoles d'informatique. Euh, des écoles qui vont être plus orientées management, ça va moins être notre type parce qu'on reste quand même une boîte qui euh, va être centrée sur de la tech, euh, ou du moins sur du digital et la transformation digitale des entreprises et comme disait des, euh, des, des institutions euh, financières. Euh, donc, euh, donc voilà. <rire> je ne sais pas si euh, euh, il d'autres. est-ce qu'il y a d'autres qu qu questions auxquelles je pourrais répondre euh, notamment c'est vrai que je, je suis passée un peu rapidement sur nos clients mais est-ce que ça, ça vous intéresserait d'en savoir plus euh, notamment sur la typologie de projet euh, que l'on peut proposer euh, alors, euh, je il y avait une question de Anna est-ce est que vous avez des offres de stage de fin d'études d'EvTech pour le moment alors à Londres, euh, pour le moment, il faut que je me renseigne. On, de, on devrait pouvoir, euh, dans l'année, en, en, en faire, effectivement. Euh, mais dans tous les cas, euh, ben justement, grâce à cet échange, n'hésitez pas à me contacter directement. Et, et dans ces cas-là, selon la localisation euh, que vous visez, je peux transmettre aux équipes directement, aux équipes recrutement. Donc, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour ça. Euh... Ah <rire> Euh, Est-ce qu'il y a un autre sujet en particulier euh, que, que vous souhaiteriez aborder ou, ou je pense qu'on a un petit peu fait le tour N'hésitez pas, on, on, on laisse encore quelques minutes pour, pour des petites questions. <rire> oh good bon, Je, je m'entendais à que, des questions euh, sur la vie à Londres, mais… Euh... Bah oui, c'est peut-être, je ne sais pas. Ah, euh. ah. Pas seulement oui. des techniques, euh, on, recrute des... De Alors, oui, non, on, on recrute tout type de profil. Alors oui, euh, non, euh, on recrute tout type de profil, mais ça va vraiment ça va se rester sur, quand même, sur, sur des projets euh, digitaux, on va dire. Euh, par exemple, on, on recrute euh, voilà, des business analystes spécialisés en risque, on recrute bah, là, actuellement des, des front office support ou des personnes pour euh, faire un point d'entrée... Euh, euh, souhaiterait euh, connaître le monde de Investment Bank et, et euh, intervenir en tant que front d'office support parce que justement comme explique Amine c'est un, un, une, une bonne base pour après évoluer et partir sur, euh, sur d'autres spécificités parce qu'en en, en étant dans cette euh, ce poste qui est un élément central euh, euh, au niveau du floor, euh, on euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, en fait, ça vous permet d'avoir euh, des contacts avec, euh, par exemple, avec les équipes techniques qui vont travailler plus sur la partie R&D, avec les équipes de Quant euh, et avec d'autres équipes. Et, et donc, notamment, euh, euh, c'est voilà, assez facile en fait comme point d'entrée pour après évoluer sur d'autres possibilités. Et, voilà, et je vous en dis là-dessus pour répondre à Mathilde, sur le profil de gestion de projet. Euh, en tant que junior, c'est assez compliqué parce que sur les gestions de projet, les project managers qu'ils recherchent, c'est des personnes avec de l'expérience, qui connaissent déjà la banque, les systèmes et comment fonctionnent en fait toutes les applications internes. Donc, pourquoi pas passer par un autre poste, que ce soit du front office support, pour en apprendre davantage sur la banque, avant de passer sur un, profil, un poste de project manager. Oui, et puis en tout cas, c'est assez valorisé hein, au niveau des banques. D'avoir cette première expérience-là, pour après, euh, si, si vraiment c'est un plan de carrière, enfin en tout cas c'est euh, un, un secteur qui vous intéresse, les financial services, c'est assez bien vu euh, d'avoir déjà cette première expérience euh, sur, sur ce métier-là. Euh, oui, bien sûr, Alors Guillaume posait la question si euh, vous souhaitiez, si jamais vous recherchez des stages en 2021-2022 à Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Euh, justement, c'est fait pour ça. Euh, pour euh, voilà, se connaître et, et prendre contact et, euh, et puis voilà je, je redistribuerai à euh, acquis de droit et, et voilà non pourra, euh, je pourrais faire en sorte que ça se passe quoi. Voilà. Pour répondre à Noé sur la vie à Londres en tant que français, au niveau de l'intégration, ça se passe bien. Euh, très bien. Euh, honnêtement euh, c'est une ville multiculturelle, euh, les gens sont ouverts d'esprit. Euh, du coup, euh, je passe pas tant de temps que ça avec des Français. Euh, je dois voir quoi. Euh, allez, 70 à 80% de mes amis ici sur le monde sont australiens anglais. Euh, donc voilà, c'est euh, en apprendre beaucoup plus sur la culture. Euh, et euh, bah, ça change énormément de paris. Oui, je pourrais dire à peu près la même chose. Hein. Dans mon cas, ça fait six ans et demi que je suis à Londres. Et... Et, et il y a toujours quelque chose à faire, euh, il y a toujours euh, moyen de rencontrer euh, euh, des gens. Puis, comme je le disais, ne serait-ce que par nos, euh, nos meet-up ou, euh, ou, les, ou euh, tout ce qui va être euh, company event euh, Déjà, dans un premier temps, quand vous arrivez à Londres, vous n'êtes pas tout seul. Euh, et, et, euh, et voilà l'intégration, enfin on essaie de faire en sorte que l'intégration se passe bien. En tout cas, chez, chez Talent UK, on a, on a pas mal d'expats euh, Donc du coup, ça facilite aussi, euh, parce que tout le monde comprend un petit peu ce que c'est euh, au début d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas. Euh, et donc on peut toujours donner des petits tips, que ce soit euh, pour, euh, pour trouver un logement ou autre. Euh, euh, voilà, il y a, y a toujours y a plein de choses à faire. Donc on s'ennuie pas, c'est plutôt sympa. Euh, malgré le Brexit ça reste toujours très actif. <rire> ça reste une ville toujours très très, très active Donc, sur ça, ça n'a pas trop changé. Puis, notamment, bah, c'est plutôt euh, point positif, justement, avec ce Brexit, euh, c'est que les loyers ont commencé à baisser. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt bien pour nous. Bonne chose. Euh, ouais, exactement. Euh, ensuite, euh, la différence euh, alors pour thibault des missions ont des perspectives différentes entre Paris et Londres. Euh, ce que je peux dire hein, par rapport à Londres, c'est que euh, on va avoir un gros focus sur, sur, sur les métiers autour de la banque, euh, puisque 50% de, de notre CA euh, est, euh, provient de nos clients qui sont spécialisés dans les Financial Services. Donc, que ce soit des Asset Managers, que ce soit des banques d'investissement ou de détail euh, on est on a, on a assez présent dans ce secteur-là. Et euh, sur le secteur de l'énergie aussi, euh, où euh, on va avoir des personnes qui vont travailler euh, sur, euh, sur du... Euh, sur, du, sur des projets de trading, de consommation d'énergie ou de comptage. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt ce type de mission ou, ou alors des, des missions qui vont être beaucoup plus techniques avec notre offre Smart Automation, donc toujours avec, avec des banques, mais aussi on est en train de développer une partie un peu plus légale. Euh, donc, euh, donc non, il y a plein de perspectives à Londres et à Paris, euh, voilà, ça reste, euh, on va dire, des, une localisation qui est, qui est quand même... Euh, euh, euh, euh, qui date un peu plus, on va dire, qui est, qui est, qui est moins récente que, que les UK. Donc, dans tous les cas, il y aura. Il y a quand même, dans le Talent en Global, euh, il y a quand même pas mal d'opportunités. Donc, il n'y a pas trop de différence, on va dire. Alors, ensuite... Juste une chose que je vais ajouter pour répondre à Thibaut, c'est que l'émission à Londres, euh, on travaille avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Euh, à la BNP, même si 50% de, des employés sont français, euh, L'autre moitié, bah, ça va être des Anglais, des Allemands, Brésiliens, Espagnols, Portugais. Euh, donc, voilà, c'est vraiment assez, euh, assez euh, varié et euh, ça, change, euh, ça change pas mal de paris où c'est simplement que des Français. Ok. Alors, du coup, quelle est la probabilité d'obtenir un emploi après un stage à Londres, comme par exemple les stages d'embauche ici en France euh, bah en général, euh, bah surtout dans notre cas, on, on, recrute, on recrute assez activement. Euh, donc, euh, en tout cas, Londres offre beaucoup d'opportunités. Euh, donc, euh, dans tous les cas, que ce soit un stage à l'étranger ou un stage en France, dans tous les cas, si votre stage est bien choisi, euh, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour avoir une, une, une, une embauche ici en France. Après, pour les stages de embauche en général, si on prend des stagiaires, c'est pour les embaucher, surtout si des étudiants de dernière année, euh, parce qu'effectivement, on a vu du potentiel et, et, et on aimerait que ça se concrétise. Donc, on va faire en sorte, effectivement, de, de, de, de, de continuer l'histoire. Euh, okay. <rire> Super. Merci, Anas. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je pense qu'on peut… On a pris un peu plus de temps pour, pour répondre à vos questions, mais si jamais euh, vous en avez d'autres, euh, n'hésitez pas à, à, à vous connecter à nous sur LinkedIn euh, ou, euh, ou euh, à, à contacter euh, mon collègue Romain ou moi-même euh, ou même Amine, hein, si jamais. Mais bon, je pense qu'on sera peut-être un peu plus... Euh, ah. Vu qu'on est assez connectés aussi sur les réseaux, je pense qu'on sera aussi un peu plus aptes à vous répondre. Euh, Merci. Euh, de... Ah oui, Aurore, pardon. Euh, donc pour un CD qui débute en janvier 2002 quelle est la, période quelle est la bonne période pour postuler chez Talent UK est-ce que vous allez organiser euh, les Talent Days pour les jeunes diplômés euh, bah oui on pourrait hein. de toute façon on va organiser des meetups assez réguliers euh, mais non, non, dans tous les cas euh, on, on va effectivement lancer une campagne de recrutement euh, pour, pour, pour, pour les embauches pour l'année prochaine euh, mais ce qui est bien justement via ces meetups là c'est qu'on peut effectivement passer toute cette session d'entretien de, à la loupe et, et justement faire partager en fait nos, nos métiers et, euh, et, et pour que vous puissiez derrière nous contacter directement. Donc si effectivement Aurore, euh, ton, ton objectif c'est euh, euh, potentiellement de, de, de venir chez nous à partir de janvier 2022, euh, bah écoute, je, je t'invite à, à nous envoyer ton CV. Euh, et, euh, et puis voilà, on, va, on, peut, on peut commencer déjà à prendre contact, et, euh, et dès qu'on aura quelque chose, on, on te contactera. Et c'est le cas pour, pour toutes les personnes présentes euh, à cet événement, ou même après, euh, dans tous les cas, on, nous sommes, euh, on essaie de faire en sorte d'être disponible au possible, voilà. <rire> bon, je pense que... on devrait être bon. Encore oui. une dernière question <rire> Je pas si… Euh... Bon, je pense qu'on va conclure ici. Euh, Amine, je te remercie euh, pour ton temps. Je vous remercie également euh, pour votre participation Merci à ce beaucoup. premier événement. Euh, donc, il y en aura d'autres. Euh, on essaiera d'organiser de, de, euh, sur d'autres thématiques, sur euh, des, voilà, des postes de business analystes euh, ou, euh, ou, euh, ou euh, des postes euh, autour de l'RPA. Euh, euh, donc, voilà, on… On essaie d'organiser d'autres et, et, et merci pour, pour votre participation active sur ce chat. Euh, voilà, parce que c'est vraiment important d'avoir vos retours et, et en tout cas merci encore <rire> pour votre temps. Merci à, à tous. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.